ma chérie qui te remari avec son, c'est pas moi même moi je supporto l'autre non problème parce que toutes amis toujours là pour là pour ça le bien m'a fait nous partagez ville chaque jour si depuis 2017 m'a supporte. depuis 2017 après le téléphone minuit il est 2h 30 du matin ou apporter une plainte c'est depuis 2017 m'a pas ma chérie m'a commencé à accompagner depuis l'autre mon green petit ou bien suis deux, de, li, li, bon, m de go, ça. matin et après-midi, nous n'a pas de problème, de problème Mais si c'est l'air, principal là, c'est l'église là, si je ne pas perdu la foi, je dis pas un problème, je ne vais pas tirer à jour, je ne pas je ne vais sur les réseaux sociaux pour me parler de vous. Je ne vais sur les réseaux sociaux pour me lager mes messages. Je ne sur les réseaux sociaux. Mes amis, depuis 2017 c'est Fednaël. Moi-même, c'est ma une amitié. C'est 2017 c'est non je fais pour pour archiver Christi de kage Mais qui s'appelle le goût de la tête pour me dire mon bagage, pour me prendre, pour me mettre sur les réseaux sociaux, pour me ça Qui s'appelle je ne fait Fednaël, François? Hein? Qui ça me prend jeune là te dit mon bagage peut tes amis qu'on y a pour monter sur internet pour me voyer le baume média pour jeune qui gloire fait naël mon moun pour jeune gloire dans fait mon mal bouquer nous quitte mon repos parce que à chaque fois maman ma pour bailler ça yo li fait mal tout parce que qu'on est lever bonne façon nous ca ben tout non mais nous pas qu'à dire que on trahir fait na comment pour trahir monde c'est n'a qui problème fait que dire ke... que ce pas possible si me suis actif, si Ricardo et LM sont au projet, pas pour dire que je n'ai pas besoin de projet parce que bien, c'est ma voix. Ce pas possible si Ricardo et LM sont service, si le et LM disent que c'est ça, je suis tel bagaille. A... Et puis, vous dites que pas faire parce que moi bien, c'est ma voix. C'est vous-même qui êtes avec Ricardo Nelson. c'est pas vous-même. Vous êtes tous les amis pour nous tous deux. Et moi tes amis par le billet de Ricardo pas supposer si pas pas un visiter dans le cadre de la life ça parce que il va venir voir il va venir voir avec ça et me sur les hauts mais comme c'est lui même qui te met des rapports à ensemble temps hein ça va avoir décommencé par Alice elle était pour moi mon si t'es non c'est là qui ça s'appelle pour commencer à comment raconter depuis l'autre gay depuis l'autre où t'as brûlé Maricardo pour vivre depuis mes petits tout deuxième petit ça s'appelle garder qui sa à joine de raconter ça pendant cet temps vous sur internet lan ou bay story vous ou di a fait ou expliquer calamité Paul? Vous yo mwen vous menti ou vous verite yo, nou youn qui même pas pour te faire de, de ou même avec Ricardo parce que Ricardo te reconnaît le l'a fait choix là, comment vous te faites? Ou même tout te reconnaît le l'a fait choix là, comment vous le faites? Souterra te de une à deux, ma chérie, c'est parce que tu es bon pour moi en Mais moi, je pas te mettre en face. L'aime te face, l'aime te face, l'aime te face, l'aime déjà, c'est à cause de vous. Je pas te faire de cadeau. pas te faire de pour nous. Je ne peux pas te faire de parce que c'est Ricardo qui te joue de moi, hein? Lui t'a metté en accord ensemble avec ou et elle t'a demandé pour m'accompagner au pour tout au long de grossesse donc c'est lui qui t'a fait nos amis si toutefois fois moins en à cause de ex ménage ou lui un bagarre pour le ans tout ça qui est toujours à passer c'est moi même qui est toujours à parler de ça c'est normal pour me faire le connait que me pas content vidéo sorti ou prend ou, ou pren tout message chaque discussion qui en fait ensemble avec Ricardo Fidel. de pile. Ou quand ou pas de jambes me fait Ou t'exploiter me. T'me t'tout ça déjà. M'pas oublié message de pour qui ça? À, dit, pour nous ta Pendant tout temps ça toutes les ziens, y Y'a dit me traite la m'a garder message ou a commenter un bas message fanatique, moi oui ou t'en effrayes moi pas le mal. Ou tande m ka di bagaille c'est la base pour qui sont pas aime la gueule ça ou pas blague ou pas sérieux pas dans interro parce que ça guerron connait m ken tout ça ou refusez sur internet là ou connait que moi même gaine so ou pas cabayou ou prend vous mettez me cran en face qui pour qui raison pour qui raison mettez me cran en face lion pendant certains moi même pas même face lion sont acteurs son pas venus on Même si on avec vous. Comme nous tous seuls nous ce ça te pour te jouer, te, mandel, diragil, te, jem, te zi, non, il n'y a pas de problème, mettre jouer met l'amour de Sacha. Pour qu'il ne pas dit nous pas de relation avec nous. Nous c'est dans sur Internet, là disons tout le monde que c'est besoin de prendre. Ou est-ce que vous avez un commentaire ou si vous avez quitté le monde à platir un peu dans ce temps, le premier monde mal parler je ne peux même parler projet avec l'autre monde, le premier monde mal parler je me dis mon projet, mais comment, mais comment, mais moi, je n'ai difficulté là-dedans, parce que je me des dit que tout le qui doit dormir moins ça. Je ne parle pas de me foncer, ou sais pas. pas. abandonner ne sais qui Je ne sais qui Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pas. pas. Je ne ne sais même? Je ne sais dit Je ne sais Je ça moi, je dis, je ne pas ensemble avec vous, ou t'es dis, je ne sais pas, je ne sais je ne pas, pas, pas, je ne pas, je ne pas, l'amour de je ne pas, je ne faut pas, projet à je ne pas, je pas, ne pas, je m'paremé le fait que le lion samedi. Depuis le jour, gars sont là, comme si c'est tout non pas tout pas pas tout pas tout à cause de vous-même, qui sont amis, tout relève tout samedi, tout samedi, tout samedi, pour sous réseau pod pouvez même ou même bon un bon 7 mois relation, on de pour cette relation difficile que tout n'a parlé de lui tu juste voulait si toutefois, fois on entre nous autre relation on te dit que on se font pile bagages sur internet dans notre relation sentimentale avec papa petit si on a une relation qu'on a besoin de relation sérieuse il est mieux sous bien privé sous pas exposer mais ou même quand comprendre toi plus quoi a ti bonjour parce que marcher marché pour mais vous fin pas me dire ou pas suivre mon en vont à toi exose avec parce que mon n'lit pas jeune devant me pas pour qui ça sous deux petites ou obligé comme si elle relation publique encore avec un monde que vraiment trop vraiment qui me dit que tu menti c'est pas si on me connaît mais c'est si à table jeu pour oui moi même connaît là ça table passion pour pour te payer -cob, le cobli les passions son fini m'pas connait tes aime gain gain relation avec lui ou finir dans le groupe dis-nous toutes que Chanel Lyon, Otijambak, Ligue Talent, Limonde, Limonde, Limonde, il ou Pral, on Pral, ou essayer de faire un bagaille ensemble avec lui, faire des si vidéos avec lui, pour pou aider le monter Chanel. Là. Nous, toutes n'en crois, même vidéo, on a fait les tournages, on a fait Farouche n'a joué ensemble avec vous, n'a ensemble avec vous y a viril, fait Li, vien, trois pour chanter pour le fait les médias, vidéos, si moun sa les vidéos, ou nous les vidéos, si les vidéos, fait si nous avons fait les vidéos, si nous avons fait les vidéos, ou les nous par rapport à des bagailles que vous avez dit, vous pouvez le faire en faveur fait de Ricardo Nelson. Nous tous sommes d'accord. Nous sommes tous d'accord parce que nous-mêmes, nous sommes besoin que nous besoin pour fini finir sur les réseaux sociaux pour tout acteur, actrice capable de jouer, pour carrière tout le monde capable de jouer pour nous supposer suspendi, jouer à Ou même qui vient avec des bagailles, ou pour jouer, il n'y a pas de mal de Ricardo Nelson. Ou on a au fond vidéo pour demander des c'est pour suspendre. Ou ba date ou bah dat faire vidéo so ou ba y date ou faire live la la nouvelle nous mando, Lyon comprend quoi, pas fait. Après ça, on monte, pour qu'on bon sur tout le monde ou on monte ou vin monte sous mon groupe là. Moi même, on pas, j'en prends du mais ne te ça là. Depuis l'autre on te Lyon, caille, on si de on vient dans chambre moi pour le vin on disant on vient de chanter, clair ça, pour raconter même pas si le monde a prouvé, c'est ça que je Et depuis, l'homme, bon pas comme j'en ne pas face ou, ne avec pas si je ou pas pas pas de si je ne pas faire je ne pas pas pas c'est pour nous d'inaugurer le monte-chanel lion qu'on ouais l'icône nous te prenons trois mille mons sous chanel lion ouais la parfum c'est et puis tu es grande dans mon comme comme fou bon nous cas comprends ça bon le moins qu'a commencé comme ça et souviens sentiments pour mon nom moi pris mes sentiments là parce que me comprends que ça ça blesse les sentiments ok moi pris mes empris un mot chaque jour pour bonheur ou pour bonheur fait ensemble avec lui parce que me batteur mais ouais mal pour ma chérie mais pour qui ça ou si le continuer à vouer du amour vouer pas quel mon nom comme li pas possible et nous tous de nous même li Milova, nou nou m ni Milova nous mettons nous ensemble bah tu comprends qu'on est à pour pas de ni toi à nous pour premier pour pour coller pou, nous pou comme pour faire passer ou bête noire sur so internet c'est Milova qui Milova Milova marche ou galère folle parce que pas qu'à coller nous comme comme ça pas qu'un problème on se marre pas du jour au jour jour ou monter sur internet là nous pour émission bah qu'on est live sur ta d'affaires ou dix paroles ou d'appart on se, ma se marre milova faut t'a mettre des conseils elle n'était pas ensemble avec moi. on pas de gagner ensemble avec vous non demain si je vais marine jolting tiktok moi je nous vidéo que plus de des milliers de monde t'ai fait autant de c'est pas même voir qui dans vidéo ou fait tiktok là ce midi ça ou qu'on ça tiktok ni font vidéo parler de ex regardez moi comment c'est laver me sur réseaux sociaux ou des amis et milova ou mettez-moi tout tout ni sous net là pendant c'est toi connais ces que tu as fait on pas jambes répond nous pas que à on pas beau important ça ça tu dire parce que moi qui ça tu dire mon temps court on poser sans qu'am premier monde qui pose sans ca c'est ou même pendant ces temps le pote qui des semaines non démouter déshabiller sur les réseaux sociaux ou tu faire fait comme c'est tout bête ou tu jouer tout dans deux ventre tout côté net attaquer forme pareil moi ou tu dis non plus même pour machine ou dis mon paquet de bagaille on pas jambes dit M après ça on monter pour venir faire que c'est bon c'est ou plus bon moun. mais moi de hein? moi-même traite de l'année hein nous de qui nou mettez camper mettez nous deux nous trois ça camper fait Daniel Milovalion qui est nous même en vérité si yon ta médaille qui est nou nous que tu pose me pas rien là quel show vous souhaitez pour vidéo? Quand que vous dites comme ça que mais qui ça me fait mille ouvres? Monsieur, vous vidéo à Monsieur, vous pas faire avec une green preuve? Vous pas faire vidéo avec une green preuve pour dire comme ça mais mais voix. yo? Tandis comme Christy a parlé a parlé a parlé a parlé tellement pendant sept temps nous toujours nous toujours jouent. Il y a un bagage pour nous excuser tout ça fait mal, tout ça mille fait mal. Voice Milova côté la pale se si Joama, Voieba, Ricardo, ceci Cécile, cela si, Les voix sortent, nous, je ne façon nous excusez Milova. Milova, il dit comme ça, oh, l'homme te fait, et eh, eh, voye, voye, eh, voye, tout ceci. le voice excuse les innocents, les parfums. Eh, bon monde. Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, mon Premier monde qui possible pour le faire, pour ça, parce que l'éducation, c'est notre problème. Mais je ne dis pas ça. Être humain avant l'éducation, avant ça. Pour les gens qui parlent, ils ont une institution pour l'apprendre à sorry guys les gars. Je ne comprends pas ça. L'aide va être camper. Du coup, je ne comprendre pas nous. Je ne comprendre pas nous parce que le fait que je sois bien avec mon monde, ça ne va pas me dire tout bête pour ça. Je So, sorry. Ok? So, on peut toujours dire à ça, pas citer fêtes. Je ça, clair Si je cite fêtes c'est parce que fedna et citer me citer nous, Parce que c'est une qui pas jamais besoin de chercher le avec personne. Si vous faites un pas qu'à dire que vous faites live, vous faites un vous pas un live, vous un live, vous faites un vous faites un live, vous faites un vous faites un live, vous faites vous faites un live, vous faites pas vous avez un vous vous un vous vous un oui, moi, d'ami ex-civil, vous vidéo moi, d'ami ex-civil, je deux C'est deux raisons que fait ça. Vidéo que vidéo deux raisons que ça. Vous ne pas ça. Vous ça. Vous ne faites pas pas ça. à ne Message ou dit Mais ouais, si pas si ou te besoin fè boz la, si pas si fè d'na ou pour te fè boz, nan se sel sal ba ou. Mais ouais, lis sal gran konsatadette, lis messages qui te mene message pa mieux, li li, li l'on en pil. Et malheureusement fait dael, nous sommes montés, nous moutè, m gade nou yo. Ouais, tout message pour effacer yo, voice ou effacer pas yo, pa rete, mais pour effacer Instagram qui te dit tel message avec photo de vol pas exister encore cette à là Ou enfin, connaissez qu qu que vous avez des milliers de personnes pas des de personnes qui ne sont des de personnes qui ne pas des de pour qui pas des de pas de de je ne sais pas si je Mais un je ne sais pas si je ne pas si je un Je si suis un pour Je pour nous. Je Je je pour pas pas un pas pas si je Je si je pour Je ne sais pas si côté resto comptatation te mener ça côté resto pour que ça a été parti ça bail seulement fait dans côté resto sauf avec eux parce que pas longtemps on fait ça on fait ça non ta ma chérie nous c'est même équipe là l'autre l'autre joueur ou mettel dehors Non équipe chérie li pas oublié tactique yo li pas oublié tactique yo ma chérie oui, mais de mieux, c'est le message que je fais dans le petit bout de là. C'est parti le pour publier, pour qu'il ait un pour montrer que c'est lui-même qui a un monopole. Parce que ça, les les else, ça. il compte les licences pour une pile. Il y a un petit parti en pile, parce que n'y a pas de quitter Gloal, il comme ça. C'est parti le télé, il est bon publié, pour le faire qu'on est libre. Il est publier hein parce que c'est 50-51. Pour rabaisser Christian. Hein? Même tout. Yo te, mi Milo va te faire on te tu fâché, li te foun live. Ça te fait mal. L'aime te vu des YouTubers Love, qui te monté, te te te te te faire sou on moun, ba, fe, moun, dike, moun ba, di moun fe, a te fe, nan. Te content. So, te tellement te fait mal, on va Lovely. Après, pour qui ça l'oblige de fait ça comme ça. Pour t'a vidéo, il de moins. Je ne pas foutre complètement, mais je suis fait mal. C'est genre de monde, amis. Ça te Ça pas faire pour la rabaisser le coup le fait chien, dans le pied. Actrice, excuse pour la vidéo, l'actrice, c'est une Si ne pas que tout le monde, c'est mérité pardon Well, moi mother... so, même, so, je me suis écrit, je suis dit que ça s'est fait, depuis que je suis écrit, je me suis écrit, je suis écrit, je moi pas je suis écrit, je dis ma chérie je me je suis écrit, je me je suis écrit, je je suis écrit, je Lovely love te pringan, n'a pas il mm -hmm. le chat. Ça nous t'ai écrit pour te montrer que m't'a descendre moi dans pied lui. fait chier dans pied Mais Ma chérie, ouais, ça lire les humilité, les conscience, les l'être humain, ça pas jamais ou même. Chaque ça nous fait, m'a jamais dit loin. Est-ce que sur internet là, les lovely l'a publié, il t'a traité de toute bête là. Est-ce que m't'ai fait screen ou lovely Screen quand tu t'as parlé ensemble avec m't'a dit m'Christi. Excusez-moi, parce que je ne parle mal de vous dans cette vidéo, je ne sais pas si vous avez dit pas choses, parce que sais pas si que vous avez dit des que vous ne dit pas choses, vous avez dit des choses, vous parce que des vous avez des vous avez dit des choses, vous avez dit des vous que vous avez vous vous je ne peux pas des pour me faire sur Internet pour des ne faire excuses. Je ne peux pas à faire pour pas me faire des Je ne peux pas faire des excuses. Je pas Je ne peux pas faire des Je ne peux pas faire des excuses. Je ne pas des Je ne peux pas faire des excuses. Je ne peux pas des mix, Je ne screen pour là, Je ne faire des excuses. Je ne faire des excuses. Je faire des excuses. Je moi, ouel, li fait mal, même pas, je ne pas de Et pas, je, je, je te sais demi-ex excuse sais de de de pas, je screen sais pas, koto tapman sais pas, je le a ton tour. ne pas, je demi-ex se pou le tapman de Christi demi-ex sa. pas, même tu es interdit de m'exprimer sur vidéo, tu te montrer pour sortir pour savoir faire mon qui te fasse. Même pas tu es un grand public, grand public. Tu es Oh. Pasce, ou même moni ou monique pas são, Ou que je pas, pas, je ne suis pas, je ne suis pas, pas, je ne suis ou on fait pas, pas, je ne pas, pas, même la vie, pa a déjà. même pas la chambre, courage à force fois pour en image. Nous, nous ne pas connus. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Le fait qu'on aime bien aim avec le seul Green moun qui prend le mal et plaisir chaque jour. Tête qui a fait le mal, il est venu. Tête fait le mal, il est sur les réseaux sociaux. On garde le mal, il est sur les réseaux sociaux. Les discussion avec moi Alors, on dit les gens qui sont à 10 ans, vous faites chose des choses, vous faites des choses, vous faites des choses, vous faites des choses, vous faites des choses, vous faites ou choses, vous faites des vous faites des vous des choses, vous la vous Ou vous des vous vous des choses, ou vous des choses, des vous des choses, vous des choses, vous je disons moi tout que c'est tel vous faites pour qui ça fait ou pas reprocher moi y a na internet la moi pour tes amis moi je cap commenter oui bon vidéo là le quand dit oui ça fait mal Vous avez pas mal mal pour Pourquoi ça pas de vouloir ça au bon moi et pour te vouloir au bon moi pour te mettre dans la vie pour te prendre conscience en tant que ami pour ça me faut pour l'éternel te maspiner pour celle-là qui tomber sous moi pour la vie te remettre moi faire pour ça me faut qui mal la toute petite moi même même Milo va mal parler mal ma chérie mal faut perdre peon mal faut perdre place sous ma chérie ou parle di satan pour moi oh c'est pour mettre genou terre, pour mettre le passage, pour oui. Parce que vous avez des gens pour a plusieurs façons justice, oui. vous sur les réseaux sociaux, vous monsieur monsieur M. ou vous ouais le téléphone, parce que fait live avec des miettes, on signer, vrai. Parce que nous, nous, même si nous avons signé un barbe des à à vous -vous e, bollot, mais nous-mêmes, après il qui a raison. on une émission. à c'est un émission. Monsieur, après, ce pas grand-chose à voir, à dire, à dire, à dire, à à à à Un à une à dire, à dire, à dire, à talent, à dire, il n'y a pas de l'autre qui dit te mais ça, on souhaitait la là depuis plus de 10 à 11 mois. Il a dit, une trahie 11 mois, je suis là, après ton preuvle, je là, je là, suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, le je suis là, je suis là, je suis là, je je ou elle l'a dit le samedi. Si le sey a tout et m'a Pendant qu'on est là, je ne sais pas pas entre amis pour moi avant. Ou elle dit mais pour m'a pas parce que Parce que pas tout ouais qui s'est fille comme si plus qu'on jeune garçon. Il n'y a pas qu'on maîtrise, il n'y a pas master, il n'y a pas qu'on études, il n'y a pas Alors que de c'est ça, il peur. Parce que je pas tout ton juste là pour ne pas tomber. si tu es déjà tombé, malgré que certain niveau, tu tombé, pour prendre le silence. Je ne si pas pour pour nous ou ouais, au moins, où te le soin, tu te visé à l'autre côté, pendant que tu ne pas à la tête tout seulement, ou tu ne à la seulement, ou tu ne à, à l'avenir. Mais tu ne pas comprendre sentiment que tu ouais. ne peux mais ma chérie, pour nous, beaucoup de sur Internet pour dire des messages qui mal parce que nous ne sommes pas encore en face de pour relation avec même encore en te de en Nous même le droit de ne pas encore parce que si tout le monde est vieux, si nous faisons choix, si nous faisons des fait choix, si nous faisons des nous faisons des choix, si nous faisons des choix, qui nous faisons des choix, pour qui ça pour éternellement on te besoin pour mettre mon face mon pendant cet temps ou même encore m'a jeune message pour un chef panafricain pour message ou bien moi les audio système faire kristi parler sur internet là pour après ça pour la guerre pour faire connaître grand monde moyen faire ça me plaît ou pas jamais mettre couteau en bagage moi pour me parler pour me parler des bagages sur net là c'est sont dit yo là oui fait na m voyer le baou m voyer tout baou toujours vous voyez au bas Instagram WhatsApp, WhatsApp. Pas yo là on cap peut-être bloqué sur WhatsApp on pas de le messages. compte moi toujours met tout ça ou si me perd du téléphone moi connait tout ça me gen souli ma prodjoune encore parce que me prudent mais pour qui ça pas je me dit fille pour ça me pas je me dit fille ça ça pas utile moi ça le pas utile moi pour mon pas être l'aide sur internet là ça le pas utile moi Vite mettre, vite vivre les sur Internet, ça va les petites fais fait choses. Je fais fait choses. Je fais des choses. Je fait ou femme Je moi Gina Ofien, et on c'est ce que nous avons fait pour la famille. Mais unique dans ce cela. Où tu un paquet sur Internet, les médias, mais c'est non tout qui avons fait ça, c'est toutes les familles qui ça, à l'exception de gina parce que beaucoup de fait ça. Parce que des collègues de travail, ils une tout Harbor, so erhöřit, to comment, Gateway, months, Normal, de médias après les midi et soir moi moins ou je réponse, dire dit, c'est mieux Mais on mois nous faisons la masque, nous on petit mi sang gadommié dans la rue à blague, pas une famille. Famille m'a pas jam monter sur internet, nan, fait ça n'a fait où là. Jamais. Maman pas m'a. Pas jam monter sur internet nan. li wè autour. Famille pas m'a en général. Et si m'a prend si m'a prend des les garçons en vérité là oui, L'ampil. L'ampil. En pile. Famille Tout monde gagne famille, t'as c'est ça que je prends le mal et le plaisir, fait mon mal parce que je connais ça, il pas ici. Mais je ne ki pas en paix. Si je suis amant, si je suis en paix, je ne pas pas parce que nous connaissons, nous connaît nous connaissons, représente une menace nous depuis toujours, moi représente nous connaissons, nous la si là, parce que à un tout donné hmm? tout le monde. Mais pas tout le monde, vous monde. pas prendre monde. juste non ça tout le monde. tout le monde. pas so please viens avec Pou -E vieux pour moi s'il vous plaît pour tout le monde démasquer une bonne fois pour tout sur internet là pour non n'a bon pote virtuel yo parlez. ta clair OK laisse à qui demande moi qui pas venir à laisse m'a venir à parmi François message ça c'est pour vous message côté me pas Vous am, mal Screenchat ou des voix me pas mal screenshot ou gen côté ou gen message me pas mal là bye Bye on parce que c'est ma crèle ou yé, c'est bazoulé, c'est affaire pour yé, c'est fanatique ou il a fait le on y, une bonne fois pour te, pour fanatique ou yé, clair qui moune moye. Moun Moi-même, moun ma vie n'a pas eu pour bagarrer ça à finir. Quand t'as coué même Milova, reste moune côté, pas si t'es nommé dans bouchou Parce que Milova, ouais, quand t'as pour elle pas bon, même, elle n'est pas bon, elle n'est pas bonne, tout dit tout. Deux doives prendre un pose malade ou moune fou, ou sur souhaite, parce qu'on n'a pas répondu. Ou moute m tete ou a ou pa gen message, ou pa rien de moi talé. Qui s'excuse, s'accuse ma chérie Comment faire si on a premier soir dit c'est qui pa me pas des message ou Non. Hmm. Excusez je vous Donc, je vous dis, je vous la, live là t'est coupé. So me dis là tout moi s'il vous plaît. Média au message ça pour vous clair et puis après moi même pour vous un message Message qui m'a parlé nous malin qui fait nous tout tout tout, tout, tout, tout nous nou nou mettez internet après des citer nous qui c'est nous même qui sente c'est nous même qui même toujours pas la pas la sans pas pas si toutefois c'est moi même qui t'ai trahi ou fait ce qu'on a fait, faire pour me pou détruire me pa ou non était la clé pour tel finir dire mais qui ça maintenant qui ça a te faire Christi confiance mais ni mais comment maintenant trahir traîne moi même avais avec message pas mieux parce que yo là m'pas pris aucun ouais m'pas pris message personne parce que mona mona a parler ça y est même que c'est nous même capable de dire et puis moi même pour mal pour mal message nous Nael, message ça ou Biden TV pour la ya ou nous écrit bal reste pour moi, bal conversation, bal quand nous t'apparition de pour une conversation t'a commencé j'aime moins d'un mièvre vidéo, non? Bal pour une certaine date pour me dit pour ces premiers bagages pour me tabac, Biden est si reste message qui t'es fait me parler, ensemble avec pour bal tout voice qui supprime et tout, pas mieux rester, pas mieux rester qui a pour ou pas ka supprimer pas ma ke pa yo. Pa si yo. yo e te mais li que vous supprimez pour vous. Ce que la tout. Parce tout. Pour qui sur Internet, montons sur Internet, montons sur le voyage, montons sur le wap montons sur le voyage, montons sur le voyage, montons sur le D'ailleurs, montons sur le voyage, montons sur le voyage, Si c'est vous même qui sur le message. montons sur perdu, voyage, montons sur le voyage, montons sur directement sur le voyage, de sur le voyage, montons te le sur le voyage, montons sur ou sur le comme c'est pas Obama, comme c'est pas Biden, y parce que c'est sûr que c'est ça dont nous vie fait. Sur internet non là, moi dis nous clair, c'est fait il tombe moi feuille. Moins tes amis ensemble avec vous c'est normal sur des gros problèmes pour me camper avec c'est normal que des gros problèmes pour me te aider de Pas peut-être défendre de la meilleure manière que possible parce que pour me défendre, à un certain moment me condamner un l'autre ok? moins terrible non côté, dit c'est assez. Ou faire un choix, je fait un choix, pas raison pour toute ça Si la fête sur Internet, toujours des peux pas entrer entre la pas me pa si, toutefois, je ne mal le son. Je ne ou pas parler si, si e avec moi, pas pas pas pas avec je ne peux pas passer sous des poum bouts de monde qui avec vous. Je ne peux pas mélanger. Je ne peux pas faire un monde qui a fait un monde qui a me un monde qui a fait un monde qui a fait un pour qui a fait un monde qui les fait qui des choses. Je qui je toujours dím pas parler, toujours pas quitter le temps agi pour moi. Mais suis tellement quitter le temps agi, bon dieu celle qui sait sont être ou même hier. connais on la que faiblesse, moi est capable à terme. On le passé en son à terme, on je passé des fait et des sang. Mon saeu, pour me perdre appréciation, parce que je décide de parler. Je su pour me perdre d'amitié, mon parce que je me décide de répondre ni ou même ni mille millions. Décider, d'accord? me décide de faire. Moi, j'ai perdu amitié. Mon ça, yo, ma banne, en au cinéma, en vend ban YouTube là, en général, ma ban YouTube là. On vend visage devant caméra. Me sa ça fini. Me pour paraître sur internet là, comme c'est moi-même qui te font badaille, qui mal ma chérie Me assez. Me coucher souvent, moins assez. Moi, essayer pardonner assez. Moi, essayer comprendre. À chaque fois que me faut confiance encore que naël moi regret. À chaque fois que moi réellement qu'a changé vrai, moi regrette. M'bette oui, pile. On pas jamais parce que t'as prendre message ça pour vrai. M'ai comprendre là tu es oublié message côté et message depuis 2000 2000, 2011. Côté de mademoiselle là t'as pas l'ensemble avo, bagaille ça que tu capable oublier parce que tu es toujours dans c'est c'est avec d'ailleurs toi qu'on a fait me chanter. Et il y a plusieurs témoins. Dernier appel moi se voit de record de Nelson, à propos de message, c'est message ça ou te servi ou avec ou te servi pour te, pour te, pour te manipuler. Pas vrai? Je garantis que ou te promets, je saisis la montée de message ça ouvre. Où, juste pour abaisser son monde, juste pour faire des dates, ma chère ou elle vient ou pas de tout le monde. Il faut accepter de perdu pour capable gagner. Ouais mon n'paka forcer la vie, ou paka forcer la vie. Là pas d'accord pour tourner, on parle c'est qu'on pas accepter perdre l'ou, ou pas e pa ou pas d'accord perdre le vrai. Mon qui pour prendre bagaille ça dans mon, c'est mon qui pas connait ou comme moi. C'est moi même nous besoin de tuer sur internet là et bien que mourir sur internet là même mourir. Moi e bien, mourir e avec honneur. Moi respect, comme moi c'est dans ça nous croire. C'est dans ça nous croire. C'est un bon ça, nous quoi? C'est un yin heng ça, nous quoi? C'est un vieux bagaille ça, nous quoi? Et même dégâts, ou est cette fois-ci? Jodi à vous, mais jodi à vous, ou jodi à 11 avril, m'a fait la, m'a décidé de faire la avec nous. M'a dit nous ça, clé. Ni ou même ni mi, Milova, ni l'autre qui déo qui campait avec vous pour faire drama ça, ou, ou m'a dit, m'a fait la avec vous, m'a décidé de faire ensemble avec vous. Je ne sais pas pourquoi tu es connu et qu'il existe seulement pour l'autre ou pour le bata qui existe pour tout. Je ne sais pas tu es plus de sens à ma chérie. C'est parce que de 2010 de 2011 que pas pourquoi tu es mais 2017, que ne sais pas pourquoi tu es connu et suffisamment des choses pour me respecter, pour me t'essayer de comprendre, pour me t'apprendre apprécier. Je ne sais pas pourquoi tu es connu et qu'il y a des choses me connaissent ou des toutes ou pas innocent dans youn et si yon poste qui fait son internet nan sou qui dit sur internet nan qui commence bagaille traine tete traid ou un si ou innocent la den fait d'aël françois que l'éternel engloutitime à jamais si ou même ou innocent nan sakafet nan là que m pa sans moun encore que m passé que ou même ou fait exploit si bon bagaille di yon jou que nous connaissions les fêtes d'Ayel, nous ne dit Christelle les mettre en de où et son téléphone, lever deux mètres en l'air pour dire oui, Christelle dit ça. En vérité, qui dit en vérité, Dieu dit pour les tuer, pas de gens poser une action comme ça, une action comme ça, c'est pour l'éternel, péter fièrement, à cracher dans la bouche. Ou est-ce que nous avons fait Nous avons de faire ça avec nous. Parce que depuis que nous avons fait, mon Dieu a tendu, pourquoi j'aime qu'on aime ça Il y a une bouche pour nous détruire. Pourquoi j'aime la bouche pas non nous servons à faire comme vous voulez, ou mal pour le monde. C'est pour que nous soyons Et que mon Dieu, nous témoin à 27 ans. Que ces dernières années, pour Dieu, met mettons sous la vie. Que François faisons tout ce que nous avons. Que finalement, nous servons à la justice. Si nous faisons un bagage. Que si elle raconte, si nous disons un bagage. De nous, que l'éternel connaît. Nous innocents de lui. Ou bien fait un bagage. Que bon Dieu connaît. Nous ne nous pas actualisation nous pote sur internet là nous nous mettons mon paquet on paquet on paquet ça ça n'a comme par contre qui est qui relève être au média qui a crasé une pour monter l'autre sans analyse sans recherche sans enquête sans rien juste se contenter de déshonner un monde que on pas à 27 l'année Ou être très bientôt moi 28 ans parce que me fait en août que les connaît pas qui te que me pas que me pas fait ça que je décision, je prends un baptême, baptise, je me baptise, que ça, que sur place, je ne suis que Tout que que ne pas en fait. Je ne suis ka sur Internet mal. Qui est-ce que qui Depuis qu'il aime depuis qu'il aime Oudim Fel, maintenant, maintenant, tout pour Et si toutefois, pas pas mieux, disponible. preuve pour mieux, comprendre la personne internet. Ça, c'est un message pour nous Parce que nous ne pouvons quitter les la tête. pour bon Bon, ça va faire la bozo. bon bon parce que Mais moins, parce que tant je ne ton bête noir. Si m'palo mal ou gen poèvio, si m'fon bagay mal ou gen poèvio. Maman la vieille, Sainte Marie kotoye. Ou pas j'en fè moun, se moun ki toujours fou ma chérie. Vin avec poèvio, vin condamne, vin mette mette deplamen, vin mette klouan, vin mette l. Mbouke avec bagay bay sa ou m'apte de ya. Moussia sot moun tel font video, mais qui sa Christi fè mi lova. Mi lova kote poèvla. C'est vous même qui baille, qui chois tout l'autre vidéo. C'est vous même qui compte bala avec C'est vous, vous, vous. pour message, Milova, ni vous même, ni fait d'elle, pour n'a pas accusé matin, midi et soir, au moins ma -plague. Milova, pour remier, sur internet, là, sur réseaux sociaux, vous Vous avez maman, là, et puis c'est moi qui Hypocrite, vous pharisiens, vous avez fait bon propos, ou te viens pour il pour Chanel moins à 98000 épique comme si c'est nous pas possible pas ta j'en faire on dit nous merci pour ça ben viens avec preuve côté côté me d'a pas le mal côté me faire un méto dehors à côté me retirer en position T parce que c'est c'est ça moi audition que choudis sur internet là pour pour venir faut nous suspendre faire ça l'on parler mon monde ou pas d'étuil l'on va pas être dans cruel m'a prêt tant moi décide de faire l'ensemble avec nous. Parce que moi c'est ça ce que nous avons besoin. Mon prêt pour me perdre tout le monde qui est important à la carrière. Mon prête pour me perdre un manager. Parce que de toute façon, ma a fait un YouTube. Parce que de toute façon, on a dit qu'on a besoin manager. Ok? Mon prêt pour me perdre tout le tout le tout tout le Tout le net. Ma preuve, qui dit, mais tout le monde, qui tout ça, tout le monde dit sur Internet. Et puis, ma vina avec pas mieux je avec Pamio. Ou te dit qu'on que je ou pas ce message. Ou pas, c'est quatre numéros, sur les quatre numéros, ça va changer. On va changer. On va un On de message On va changer. On va changer. On va m'pas m'pas tim tim tim, tim et e, e, les D'accord? Et On groupe ça, groupe les je e ne si c'est qui là, mais le ordinateur là. Il mais tout ce fait, ou dit, ou dit, ou à ou à ou ou dit, mais ou dit, ou ou dit, ou dit, ou dit, avec dit, ou dit, ou dit, ou que nous Nous, ou si, ou nous nous D'ailleurs, je dis, monsieur, à ça Si tout ça, dis, avec ce je dis, je dis, je dis, je je dis, je je dis, je je je moi, je suis dame, je ne pas une pas une bonne je ne suis dit pas une je ne suis pas je suis je suis je suis pas parce que ça c'est quoi que jour où em table je si Encore moins c'est mal emba nos projet ou fait il tellement qu'on est ou pas nous, choses nous disons. a que c'est parce qu'on bien fait C'est pas parce qu'on bien fait est le jour où on a bien ça fait ou dit bonjour à Ricardonet, on m'a besoin de pour Jenny Queen la financement avec vous, ou qu'on en parle très mal passé sur internet là, et qu'on n'a pas qu'à dire mal passé. J'ai m'a pas passé à la suite si pas mal, est, ou t'es passé même pour deux mois quand ça sur internet là, mes lovers ont ou qu'on ont mouru, ou qu'on ont fini, ou pas ou même là toujours pour qu'il soient pas merdes, pour qu'ils soient pas qui tranquille. Le monde pas en merde, deux milles lovers pas en merde, ou pas s'acheter le compte, ou quitter le poser. Ou dit message ou dit si le Pour qui ça c'est à ce Pour qui ça pa di, si pa, pa, si pa pas pa dit, pas pa kon, pas non, parce que pas avec de rien, parce que m'passe pas comme moi les bénéfices, parce que conscience moi, conscience moi propre. Ou pas de dit ça. Ou te de message. tes propres ou pas de message ou. tout simplement dit, conscience en paix, parce que pas pour personne sous personne. C'est ça dit. Comme message ou, pas de bah, monsieur, rêve, quand tu essayes de faire un méthode, quand tu dis, moi-même, ma vie n'a pas mieux. Parce que si tu dis, je ne connais même bien l'autre. Vous montez sur Internet, nous tombons, crier il va. Ou abdi, ou akizo de X ou de A, akizo de Y. Maintenant, c'est ton connaissance pour la vidéo. Ou connais... C'est ou même qui mettez au dehors. mais au sous téléphone, vous le premier monde ou vous distribuez ou ou vos au bail. Après, vous finissez ça, c'est moi-même ouvrir vous bail. Posez vos questions, vous faire qu'on ne pas se si vous êtes ici, mais sur la c'est ça fait faut qu'on et qui fois l'épée, pas Après, sur pas faire rien. pas faire rien. On ne peut pas Ou On je ne peux pas parler pour m'en l'excuse pour ne pas des ça. d'attendre ne peux pas dit dire ou ou ou peux pas pas dire ça. pas dire pas ça. pas Je ne oui. fais personne. Je ne fais personne. Je ne fais personne. Je ne fais personne. Je ne fais personne. Je ne fais personne. Je personne. Je quoi que en soit, rien, rien, d'accord? Je ne fais personne. sinon, ma fais personne. Je Je an même Je si bon, de 2017, si Je Je à 2021. Si nou M'pardonnez nous, nous parce que depuis m'a commencé de la guerre de toi. Parce que nous pas nous pas le Il faut que nous nous Karim, Il Faut nous une nous. Même la il y a qui, il y a qui nous tout qui fait menace tout parce nous un Il y a tout dit que ne la moi, pas poster sur internet Même gae message jou, on screen On nous tout. pas sur internet là qui ça ça rapporter ah Chaque jour, nous lâchons comme moins dit. On part camper en face. Oui, qu'on a donné son bagage depuis un par à ton côté. Depuis m'a mais à la mine salium. Quand les modèles pour qui ça? Oui, on va t'apprendre. Il peut donner son réponse là. Mes chéris, nous cherchons éducation. On bagage, bagage n'a pas qu'à durer toute la vie pour moi nous. Pourtant, c'est pas mon cause principale là. Ou même ou ka fait toute vie ou pas j'en parle avec personne personne va rien dire pour dire parce que ou gien raison ou pas faire mais moi même c'est un simple ami cocotte m'pas comme si a fait des fait ni pour faire ni pour faire ni pour faire ni pour pendant cet temps ou même si toute fois ou heureuse dans relation ou ou j'avais ça à faire moi même tout me suppose épanoui de côté pas tout sous tes amis ou pas tu comprends ça ou tu as utilisé moi ou tu as utilisé moi so tout autant kan pas face monde pour puis bien. Pendant ce temps, pas qu'on qui ça? Ça représente pour Vim. Ou pas même, ça, ça, ça, ça représente pour Parce que Koryem, pas de important pour et Eh bien, ma pour nous. Nous sommes en affaire toute vie nous YouTube là. Nous sommes toute vie nous. A fait ça, en là, sur YouTube Pour nous passer, c'est lui qui fait nous bien. Et moi-même, c'est ça qui fait nous bien. Qui fait bien. Tout bien pour nous. Je ne suis pas une balance. Je pas une balance. Personne là. Je ne à faire personne là. Maintenant, nous, nous, nous, nous, nous, nous passons, nous faisons courir, nous, nous disons qu que c'est moi-même et c'est couché nous, nous allons coucher avec qui ça, ça, pour nous dépasser dans le chou. Ou fin balance balancement avec moi, ok, je dis ok, sans qu'une, ça va, bagay, fait nous poser. Ou font pas qui est positif, je félicite professionnellement, nous poser. Nique passé dans show westernien des me devais lever et sur Instagram même ma chérie dit mon qui bloqué tout et définitivement pa par contre vous laisser tout le monde croire que c'est moins qui et on pas on pas dit l'autre bagaille j'ai juste que juste bloqué Fedna pour d'être Jenny Queen pas vrai pa personne ne qui t'a jamais Fedna elle bloqué so show c'est où t'es bloqué nous sommes là sur le cellier non même demain on bloque tout ma cocotte pour qu'ils soient pas zil et pas ou pas ou bloqué pour qu'ils soient pas et là t'es pour débloquer bac le battement donc faut fallu moins ou faire tout parce que nous traitons même nous traitons nous bon respect respect ou bloqué on est même pour pour nous bloquer tout bon nous bloqué a tout le monde, même on connaît, pour aimer les efforts faits, on ne faut pour débloquer, mais si ça s'est produit sur moi, même moi-même, juste bloqué, on connaît bloqué à jamais les champs, je ne suis pas de la farine, je mal le débloque pas encore. Du tout. Ça suffit comme ça. Accepter, ne pas tirer, je ne pas de la qu'on puisqu'on nous rend compte que tout ce qui fait pour ça marcher entre nous, il n'est pas capable. On pose base. Est-ce que je suis sur Internet la métaphore ou dans la rue? Bon mais ça, me fait nous même à faire ton ou ma fait ton pas, bien tant. contre, un jour. Pour me venir faire obstacle ou même comme comme c'est moi. Pour qui ça menace Pour qui ça représente menace ça pour nous comme ça Pour qui ça nous empêche de comme ça Qui s'amuse de de si spécial pour ne parler ou comme ça pour qui ça ou, ou fait tout ça qu'on est comme si depuis c'est moi qui parle de nos bagayes pour le tasse pas bon? D'après nous, maintenant ça me représente à l'étroit pour nous. Si qu'on est que si on ton côté, m'a vais une ombre. Ma vais empêcher de vous. Même pas une raison pour nous faire ça. Parce que je n'ai raison vous m'appeler des monter de me dire, me faire. Tout le monde, s'il vous plaît. C'est nous-mêmes qui bas c'est nous-mêmes qui Moi-même, me sous le moi-même. Vous continue avec l'autre monde, oui, parce ça. Mais, pas me repos. ne pas faire repos. Je pas me nous repos. Je pas faire pas nous pas pas pas pas pas nous sensible vous amitié ça plus que moi. Et bien, a que vous avez un qui a un monde qui a dit que vous a a dit vous a que que que dit que dit de messages ou même encore vous te voyait pour bon me faire un mot dit message Eric mais ça Eric dit message faut moi monter mal dans bondardo via WhatsApp message privé mettez pour Ricardo en privé mettez pour Ricardo en privé Ricardo le téléphone, l'idée il dit ça pour le dire, l'ennervant me dit des dit, tout, nous tout, tout, nous tout, tout, tout, tout, tout, je ça tout, tout, ça, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tellement tout, Après ça, tout, tout, me tout, un tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, Je tout, tout, tout, me pas. Je tout, tout, je tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, je me tout, tout, tout, tout, Je tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, me Leur monte sur internet, lan, ou dîner très Parce que, le que moi-même, je Ou en diable, ou, ou retirer une passion. Discussion parce que parce qu'on pas fait la tout à faire. la façon, ou même ni ou remplir la façon, ou de la ou remplir façon, de si de ou des ou la ou remplir la ou ou avec Ricardo Nelson Et jusqu'à maintenant, je me dis, dit, nous camper sous ça. Nous poser sur ça. Je ne vais pas essayer de comprendre. Personne n'aimerait perdre son ami. Moi-même, ça tout. sauf que je ne pas arriver Mais Je poser pas son blague. Ou à persister avec. parce que je pas Ou téléphone. Je pas pas Je pas Je Li parisets, et même quel pas de message, parisets, parisets, sous souli. Parce que depuis ce premier lancé, premier discussion, tu as fait ensemble ma sous-groupe là avec nous, nous sommes tous message à ou message messages, message passion. Nous depuis ce premier appel, demoiselle a à tirer à cause de nous même ou dit moi qu'on sait que ou pas qu'on voulait me fait son internet lan. en faveur ou grandement une bonne décision assumée parce que là ou dans ton âge, Joanne par contre sous débrouille, par contre sous débrouille. Hmm? Pourtant pas bien, pas pas longtemps non? Charger témoin à chaque fois faire Joanne Mayo, toujours charger j'étais témoin. Ça fait un petit coup pa tout pas monter dernierment hein pour dire comme ça dernièrement ça remettre so moi non non dans cana hôtel hein mm? on va chambre monter pour dire ça mon ou te ou, m'a ou te mettre en face moi l'aime taille côté qui ça te répondre moi avec bouche qui ça te dire encore ou te inconscient parce que tellement fort bagarre pas je me noter contre mettre pour éclairer bouche te manquer mourir oui ça fanatique ou t'a mourir dans machine dans c'est moi ou t'est venir reler quoi de femme menace va L'autre, moi, qui m'ouïa, voyait dans hôtel là ou pas bien, ça m'a fait commencer me tout côté, mais moi, c'est moi, je suis tout le pas un tout programme, c'est moi, je suis de me faire. moi, je suis en train de me faire, je suis en train de me faire, je suis me je suis en de faire, je suis en train de me je suis je suis ma il petit ne sais si vous avez ou idées. Il tout Vous pas tout le qui Ma ne pas tout le ne pas supporter tout pas le et ça fait le camp en parce que on le même te relle ou tu là fait illusion moins relle lion modèle qui ça avec moi pour qui ça craser ça chana même 10 date il te camp des te dit moi ça que li au courant de tout ça de et c'est où te dit lui donc y'a pas faire le plaisir il était tout bon limite mou. et parole ça au fait nous te parlé au jour fait pour win Christ tout on fait avril ou bien mais comme ça Mal non fait pour nous on si des à parler de la question de bon conseil, on les ou dit, mais qui ça me dit Je la jamais, pas vrai. Sauf que le bateau de la pour moi, c'est quand des question de YouTube, YouTube, YouTube, YouTube. Comme si YouTube c'est la vie nite, Non, ma chérie, je ne suis pas pour YouTube et même si gagne famille des tout ne seulement pas vle camper pour grimace camper faut de camper pour un qui valeur pour n'importe quoi pour grimace sur youtube parce que il a plus valeur que ça ou même youtube là c'est l'éternité nous youtube là c'est 10 c'est nous parler cette personne avec youtube ça nous traite parce que ça me pas nous avons un texte qui, nos textos, qui a récemment dans accusé costume, c'est lui qui pas Il a le gâté, il a le gâté. Ou tant ou ou statue, ou costume, ou ou Mhm. Mm ou fait bouda chiré si paraît mon riche tellement des facettes. Et ben ouais m'a fait avec nous. Comme c'est ça nous besoin m'a fait là avec nous. Kechou kote ya allemand de Milovakoy ou a pote ou maman baz. Ou a pote preuve kote se moi même qui fait mettre des mois celle là d'aoa pote au vini. Et sou pa pote au vini baz, m'garantou ou pou konn Christine dernier c'est message qui est en de si, Sinon, si, mem, jam. Mem, jam, jam, jam. me de que ça dégage, le canal, chanel mouel vais me ma que C'est ça le gloire sur Internet, pour ka ka que tu gagnes de la gloire, de gloire, ça ou mettre prendre la gloire, message tu baï de la Sinon que tu gagnes même la gloire, même mais ben même j fait na, mais même je fais de Mais j'en ai si petit calme, ça, ça, fait na Parce que oui, c'est message, je même. là, ou à peu près, Parce que je ne pas si c'est petit parti, ça, ou même. Si on parle de Baoule, de demander, ma de il de me demander, il vient de il et Kote m'ta parle ou mal faire ou metode ou m'pakon ki bop ou ki raison m'fèl, faut ba raison en tout. Ok? Et ou pa fait, ma edo do Ou t'en de samzou la? Demiak si vi. Bakon si mi lo va y basou, so fò pa le pou li tout. parce j'en mwè virer tourner la bo love live. La nan emisson la bo love la. Il parents, les parents, les parents, les parents, les parents, les parents, les parents, les les parents, les parents, les parents, les parents, les parents, les parents, les parents, oui ou mou nan so ou di, fè d'an se besti ou. Première fois la vidéo traite yo yon soti a Milova. traite de l'année, trette de l'année, lè ma. fè dej ou mè priye son kabane. Ou elle mè nan téléphone base? son se sò te di? Voy sur là, oui, dè si vous bagye yo. Lò tè lè mè nan telefon dè mè so Christi pour qui pou ki son papa lè? Eh bien, si, faire silence, ça, il faut mais si, si, si, si, si, si, silence si, si, si, si, si, si, si, si, si, là bien vous qui ou vous moi mouk t'a dit pas faire vidéo avec vous, comme vous parlez parce que vous vous avez ex ou vous avez dit que vous avez dit vous faire? Chaque vous avez dit que vous avez dit que pas avez dit que vous avez grain que vous avez que vous avez dit que vous avez dit que vous avez que vous avez dit vous avez dit ça vous avez que vous avez vous ça, qui moi, je pas pas mais là Mais on est tout, ou bien contre-attaque là, tout simplement, on n'a pas cœur pour quitter ou mettre bol de série de monde comme ça. Là dit, dit, dit, faire faire comme ça, dire même si on parle ensemble avec parler avec tout sauf que l'éducation pas permettre sur des séries de monde, parce que ne des tous des de «Di ou genye et di ou me di, c'est Christi te ba ou yo. l'autre te vi di Christi, ou kou pa boi, qui sou fait tel bagay, qui se brisol. M te di ou tande sa a pa, jambi di m'fè son jambi di m'fè encore pas se m'pa leve, konsam pa moun, konsam pa bi jambi fè yo. Ou a genye ou genye yo. na yo se besou, farizyen koto yo, mou ve gren m'koto yo. Besi, konsè ou te ba m'jam pou m, jambou m kompote ma besou la, se ou te ba mwen. Lina mè moui. Elle va te qui nous vocalier. tu Si c'est m'a fait, Vin dis si c'est m'a fait. Sauf que moi-même, les faire pour des le monde. Moi-même, c'est l'homme qui m'a accusé. Je suis capable de dire que c'est moi qui m'a fait ça. Je pas poser une question Parce que au moins, moi-même, je pour Sauf que les ou vous pas faire vidéo. pas faire vidéo. Mais même que non mon cap ka car bon, l'ovin incriminé l'ovin in l'ovin pose question, parce qu'on toujours fait ça so, on pose questions qui bol raison de, de série de bagay qui bol preuve yo, et puis qui manque ou pour pas pour pas pour pas pour pas oublier pour pas faire vidéo sur pour éviter c'est so, se même comme monde qui toujours bon des séries de bagay non mon quand ça de moi malgré de moi mba ou yo, ou tande yo et puis pas faire vidéo sur so, pendant ce temps y a calomnie moi même un Damien Siv vous parlez hein hein dommage ma potée ma vraie Damien Siv où ils en ont boudeau à l'encontre Milova Liban Haïti Damien Siv vous parlez hein hein ma boss pense à tout parce que Milo te moutir, tu es crié, pas te moutir, tu te moutir, tu ne pas te moutir, tu ne peux pas te ne peux pas te moutir, pas ne peux pas te des pas ne pas te pas pas tu pas pas ne pas pas nous avons sèl devise. L'union fait la force. Maintenant, union a fait, contre moi, c'est celle qui nous exclut. Nous fait l'ensemble, ensemble, nous le base. C'est ce qui nous sur Youtube là. Si vous venez sur Youtube là, vous bien, Youtube là. Mais nous, c'est nous même qui téléphone. C'est nous même qui gère contact toutes médias. C'est nous même seul qui toujours innocent. Nous Nous toutes. Nous toutes. Nous, nous tous et que qui vient tire mieux, tire rapide, tire vite, tire sans, sans tache, sans trace. Parce que, laissez-nous même, on menaces, nous Nous, quand on écrit un journal, nous mettons sur so Internet pour peuple e nous plaider. Mais moi-même, laissez-moi so faire des menaces, non? Laissez-moi dire, je ne suis pas là, je ne suis je Message on a même même assassin qui dit la petite ma biblié message dit a dit si moui ma moui innocent Si moui ma moui pourquoi ma moui ça j'ai puis même assassin ou abliboui y a plus rien fait mais les moune vous m'a mais personne pou ne dit même qui fait pas besoin ça y a trop ça suffit c'est assez et là ça je vais quitter sur le channel. Je vais quitter Et si je pour me camper tout projet que je fais, je n'arrive pas à, à on, avoir e onzième épisode. Si vous disais que je acteur qui joue pour moi, 11 épisode, je me faire un pour nous, je poser, parce que si ça nous parvient pas fait même. Par contre, qui ça nous parvient fait. ça? Je ne comprends pas ça. Et moi, nous pas faire c'est celle qui nous dit. Nous avons nous avons dit que nous avons dit que que nous avons dit pour nous des que nous que pour avons dit que pour avons dit que nous pas même que nous avons ou ka nous ou dit journal, non seulement ou pour prouver mais ça m'a dit un plus fait vrai voyez preuve au barou pour venir assumer de job ou monsieur parce que monsieur vous dit pas éduqué d'accord pas éduqué mais ou même qu'a fait travail ça m'a demandé dans l'école où ou tu as étudié ça va faire parce que pour avoir information premièrement il supposé vérifier mais il ne va pas carrer le boulot, mais qui s'accuse, vous faire vidéo, pour calomner comme ça. Monsieur ça, c'est pénal. Son accusation, son fausse accusation. Son accusation sans preuve. Qu'elle est grave. Parce que l'on accuse un monde. Ou dit mais qui ça le fait? Mais qui ça le fait? Fait un lot subit, le pénal. Le pénal. S'il vous plaît, venez avec preuve pour venez justifier l'information que M. Keshouk Sotbaye sous Chanel Lia. Venez vérifier l'information. Venez avec preuve, s'il vous plaît, ma prétendue. Demiens, si vous m'avez des messages, s'il vous plaît. Sinon, ma édo météo vous Ce n'est pas celle qui se dit que c'est se ou pas de quand. C'est l'attaque contre-attaque. C'est vice versa. L'ordi Christira les âmes, les tuer X, ou fini by version Christy parce que Christy les âmes, les X. Mais il faut qu'on vienne pour dire X mourir à cause de telle et telle bagaille. Lors seulement vient nous dit que alors que si ne sommes pas briclés, nous pas en drogue, ne pas en base, nous ne sommes faut que les quand sa a te Ce qui arrive à raison, te faut fait Ça se faire. Les ne pas contre pour le seul monde. Si les faut que faut que faut que les choses cause qui fait que les choses fait faites. Il faut que les choses soient faites. Il seul Si que faut pas même, pas même madame mademoiselle encore mademoiselle Fitnayel pas même m'a pas mais ça so dit c'est où qui t'êtes commencé avec monde à tout vel. Raple, m mesaj levo, ken, le temps, pour qu'ils soient obligés de citer nos parce que c'est lui-même qui t'est venu avec elle. Moi, j'ai le premier message, je me suis pour je les sais pas si très je ne pas je dit, je me suis dit, me dit, je me suis dit, je me suis dit, vous me dit, c'est me suis dit, me suis dit, je me dit, me suis je me suis dit, je il dit, je me suis dit, dit, dit, me quand ça va triompher parce que ma boîte YouTube de bon, on a la victoire. Laisse ça, si on pas de statue statues comme sainte pour le cinéma ici, Alicea méchant parce que pour une fois, on a tout saudit. Et moi-même, là, ça m'apprête ma, prête, ma, prête, ma, tou, ma YouTube. Pourquoi? Ma tout, ma super YouTube là non m'a fait mon cadeau, parce que y a monsieur qui avait besoin parce que mon team, mon production, si mon niveau pas fait moyen, j'ai du talent, j'ai du capacité, ma confieront mon staff, mon channel pour pas, pour pour pour, pour aider si mon niveau avance mais on pas besoin ouais encore ni sur YouTube ni n'a fais fait za fait fait mettre caméra devant pou pour me faire. pour me ou ni ou même, ni Milova, ni nous cinéma. Si nous avec nous nous faire une Nous dit comme faire nous nous allons faire yo, médias, nous nous map moins prête Monsieur Demi nous nous -E Mademoiselle Lovely Love, tout le monde qui t'a fait vidéo net, toutes dit, ça me ne connaît pas tout. Mademoiselle Cindy Dorval, nous toutes net, t'es commencé avec news, comme qui te laisse quoi que moi te traite final François. Je dis moi nous raison d'en poser traite ça, parce que moi pas décidé camper en face de cordonniers sont encore une final parce que les Nelson sont annoncer que pral un nouveau projet entre moi-même ensemble avec lui Je nou fais fait photo c'était la calle Gina que nous te fait yo venu son ouais Ricardo Nelson nous avons bail Lyonterelle nous ta fait photo et puis nan pita nous vin nous vinn nous vin photo Ricardo a par par le nouveau projet moi même lui même avec Tyson c'est ça qui télé diffuser parce que monsieur l'ontal a assuré dit madame ni que na comploté en défaveur avec Ricardo Nelson, moi je comprends ni. Il était frustré parce que c'est dit au Vinzil Moi je comprends déjà qu'il était en de, désaccord avec pour des séries de bagarre. Il pas d'admettre et me t'es pas des Pas parce face à Ricardo Nelson, la me t'es lié un peu comme même connaît. Peut me t'as pas mon projet. Moi c'est Ricardo. Mais malheureusement, ça a te fait mal, moi je comprends ni. Ça a te fait sentir que lui menacer, lui te prend le devant pour te cap toujours conservé. Non, pour conserver, ça même qui était important pour lui-même comprendre. Je Le a pas jusqu'à maintenant pour éviter drama, pou éviter sans de tout nou, Parce que je ne le pas faire ou Jusqu'à maintenant, je ne toujours. C'est pas a Sauf que je ne pas Je ne et pas Je ne pas que, que Je ne même Damiens, si monsieur, Damiens, si est toujours à demander. Tel projet, de m'a dit, il m'a dit, il dit, il il il pourquoi on ne peut avancer avec propre talent, ça c'est pas lui qu'il peut passer le l'autre, il faut comprendre puisse être pour ça. Pourquoi ça ne va pas se demander, qu'on te pose, ou de me déjeuter, comment c'est joué, qu'on se chute avec Ricardo Nelson Du tout pas. Parce qu'une fois que demoiselle, mademoiselle, a eu le mal et le plaisir, à jouer avec Ricardo pendant la génération, il est obligé de faire un choix. Il est obligé de faire un choix parce que le débout dans Ricardo Nelson, il n'est pas obligé de pas un choix. Moi-même tout. L'idée, si t'es es un petit dame, tu es un petit dame, tu mais un petit dame, tu es un un ce nous faisons nous Ça seulement Et moi-même comme fait, personne, tout je ne suis pas tranquille. Je ne sais pas parce que je ne suis pas Nous, ne sais pas Je ne pas Ricky non plus, Tyson non plus. pas nous, nous poser. Quittez-moi même. Pendant ce temps, je ne pas dit que pour nous faire ensemble. Je ne lui pas dit que mais au moins, il n'y a pas de est tout là. Parce que nous respectons l'émotion qui tranquille. qui vous n'avez pas si vous pas si pas si vous pas pas pas pas pas pas faire si pas pas si pas vous fait. Vini avec toute preuve côté m'drai ou puis m'a tout quitté YouTube. Tou. M'promet tout ça. Je de même en Non, non, bon Dieu, dans le ciel. Ou kapèche contre Dieu ou pas kapèche contre le Saint-Esprit. Souviens ensemble avec preuve côté m'drai ou là. Ou vini avec preuve pour prouver que si tu ou, m'a quitté cinéma pour vous pour triompher la den, ma ba ou, n'pap faire de Si je ne peux pas faire encore, si ma part, ma part faire ne pas faire de signe à Haïti encore. Temps pour s'il vous plaît. mon monde pas incriminé mon monde, en fait là. L'or a monde, ou bien pas connu au monde, ou pas monté sur lui. L'or au monde, ou pas supporter au monde, parce que mon ça pa bon pa bon pa bon, pa, pa bon. pas en faveur, il n'est pas habitué à l'eau, il n'est pas habitué à la il n'est pas il pas habitué Vous comprenez, il n'y pas de parce que moi-même, c'est monde qui a dit mon n'était pas ensemble avec en tant que média dire les demi ex tv et moins bon les chansons de la demi ex tv pour te se comme c'est un seul côté ou café ba yo tout de ou de ba en amou base de ba en amou nous commençons tout et nous finis nous pas besoin de pitié pour moi youtube c'est pour nous le fait youtube c'est nous de droit pour nous évoluer sur lui après nous même pas de personne l'autre pour m'bonou l'e dernier siri ma boy youtube monsieur Keshou ma boy youtube parce que je ne ma pas mademoiselle de location ma connais jean je m'prête pour youtube lovely love m'prête pour ma youtube moi prête pour faire ça pour quitter youtube mais va chérie Depuis longtemps youtube ça va ou va avoir forme pour ma no pou prête pour ma no vini avec poivio, ma parce que pas mieux là Milova, pas là. Fedna, message pas myo là. Demiètre CV, ou kon samab diya. En quelque sorte. Parce que gen bagay m'baba ou, ou pa nan mou. Merci parce que vous respectez vos nous des Demiètre. ou pas de faire vidéo, ou pas pour faire vidéo. pour pas pas détruire aucun artiste. Mm -hmm. mm -hmm. Je ne pas ça, c'est pas les gens qui tout le monde, gens parfois, ils sont Surtout pour Milova. Ou pas mi bon même. Même te tu comprends que pas faire, ne pas pas Mais quelquefois, ou, ou, ou. ou, ou peux du bon dans ou même C'est ça quand même pas dire personne. Si personne, Si ne pas dire à personne, tu ne peux il vient me poser une question, c'est se celle-là qui fait ça. Là, elle el a fait une vidéo, vidéo a pas en faire, elle m'a une question après pour lui faire contre-attaque vidéo. Elle était toujours fait ça. Moi-même, mw je était toujours pas l'essentiel, elle faisait une calomnie pour mes pour Elle me fait le temps de que ça, elle ne me le vrai. Et après, elle m'a dit, vous n'avez pas besoin de faire vidéo, suivi de ça encore. Quittez-vous qui veut devant ou prendre devant. Elle était toujours respectée. Eh bien, quand il y a là, pour m'aider, YouTube pas un prêt. Pour m'aider.. Fok tout le bagaille qui a fait intérêt à parler sur moi chaque jour nous venons avec vous. D'accord Merci beaucoup. C'était un grand et réel plaisir. Milova Maktenoui. Où est-ce que tout le monde a patience Où est-ce qu'il aime venir pour nous Maktenoui. Là, il y photo tout le monde qui est passé. Je well, suis so. allé à Wales. Je suis au Konya sur Waiji bloqué depuis l'autre maintenant la vie non bloqué ou parce que mon con n'est pas quelque chose supportable me débloque pour me pour me partager des statuts parce que mon con est depuis le dessous une depuis le mois dernier où tu m'as la veine pour me battre il vient de gréser me débloque mon galal tout de suite après d'accord pour me cacher photo tout tout nous voit poster pour moi et puis moi même map mouton on partage les bases map mouton quand tu me passes un pétel parce que je connais son poisson, qui est calé, qui est ciselé, qui est qui Bon, oh, ce tu Il n'y a pas mouru, il est là toujours. Je vais montrer comment vous avancer. La photo La photo est tout La La photo La tout La est qui est Sage comme toujours, gentil comme toujours, précise comme jamais. Vous avez samedi dit, non, Beaucoup j'aime faire mon coup. Mais nous, nous, nous, ettre, nous, nous, nous, nous tellement fait devant nous, nous venons prendre mon les coup. Nous tellement parler pour nous. Nous tellement parler pour nous. Nous venons apprendre. Mais nous Mais toute voix sur là, dernière. vous avez besoin vous. dernière. vous avez de Oui, pas vrai. Vous avez deux de vous. Vous avez Dimilova, si menti vinde de Dimilova vinde de mentir, chérie. Quant à toi, Fedna, je vais te retourner à plein de messages que tu es très très Ou très. retiré de passion, tout le monde comme qui t'a fait ton. C'est le premier screening d'armes, rappel, c'est côté tu Fedna a Christi, tu es retiré de la deuxième qui t'a fait pour lui. Seulement, pour qui soit retiré de ma passion, et puis tu es retiré de commencement. Ça penser. Je ne sais pas si mais c'est où tu as commencé. le bon matin, je sur Internet. c'est même tu as commencé. Ou à venir finir. Tu as commencé à venir Tu as commencé à venir ou Tu bas en Tu as commencé les histoires de Jenny Queen non. Majorité message messages bagay Jenny Queen ça ou bien vidéo, fait ou après, et ou fait plus fort, parce que c'est mon tébouchou. Mais pour vous voyez, bon, vous vous oui. Pour vous la, vous avez eu la, vous bagay vous avez eu Ou vous avez eu vous te eu la, vous avez eu la, vous avez vous avez eu vous vous pou vous vous di vous vous di vous vous vous vous vous vous mais ma chérie, comme si ça voulait faire un fait. prête Et pour ça, prête pour me perdre tout ça. M'prête. S'il y a 100 000 abonnés. Oh, mon plaque là là. Plaque là là, chérie. 100 000 abonnés. gens t'as pas intéressé, Plaque là là. Si ne t'as pas de côté. je m'prête, t'as pas de 100 000 abonnés sur YouTube. M'a dit, la preuve, on bien gros. YouTube plaque là Donc, c'est qu'on y Qui ça ne faut pas bien? Parce que bonjour, je avons décidé de retirer le temps pour me passer pour nous. Je te décidé de mourir en guerrier qui mourir mourit en lâche. Donc, ma nous. Au oh, revoir, merci beaucoup. Ma nous. Ma nous toutes. Ma tout le monde comme si qui propose, pause. prend pause, à sou le monde comme si qui yo yo, yo, comme yo, si yon pa, yo, yo, yo, pas eu de temps. Je suis parce je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, là, je là, je suis là, je suis là, si suis k'a je suis ou. je suis là, je suis là, je ça ça me connaît, je me Et ça me connaît, je me la, et je me dis, prêt pour m'assumer tout. Je nous. Nous, nous, nous, même nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, bonjour la pas diab bonjour la moins prêt pour nous, nous, toute nou nous, nous, nous, nous, nous, D'ailleurs, il fait Oui, non, non, monsieur, comme je ne sais les plans étaient Monsieur, même les plans étaient forts. longtemps, oui. Quand ils à dire Fais respect, pas faire tellement faire respect, Si nous pas creuse, si nous pas malade mentalement, si nous pas des comme ça, nous vieux, nous sur Internet, là, n'a faire respect. Mais nous c'est nous faire respecter. Nou. Parce que nous, quand on est Internet, la, depuis fait fait fait de Mais malgré ça, nous na pas les nous que nous sommes Pendant si femmes ne nous pas, pas Au contraire, nous avons fait des des et puis quand ça arrange elle, il paraît lui vinn proposer lui vinn proposer lui bagaille c'est c'est bon. un message dit channel c'est et moi me dit fait fait où que channel fait tout le monde pense ne fait que me pas connait. a moins ça messages C'est moi qui poste YouTube moi en à 98 et combien 17 combien mon L'autre est téléphone, m'a ouvert. tout côté, m'pas beaucoup, pas en que de se pas en train monté se faire. qu'on pas pas en So santé fait nous connaît bien que nous te fait nous pas faire pour moi nous te pour nous tête nous te faire que j'aime là que j'en sur internet pour nous même qui faisons faire c'est peut-être ça nous te fait mais pas misère depuis là où malgré ça pas déjà longtemps. Je frappe tout monde, il y ou de bouche. reconnaître frapp Mais, on on se dit, de Zeit, que frappeur fait pas Mais l'aimé de la presse, c'est que le temps pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour qui c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour même qui nous c'est pour nous c'est pour pour moi, c'est pour mon internet je me dis, me dis, je me dis, me dis, je mon je me tout Yo t'es commencé, y a vingt fini. Badjam ouais, eh, bon, badjam dire silence parfois, silence très bon, mais silence continue tout. Ouais bon dis nous, ouais si l'an se silence qui te fait, je ne jamais nous t'as pas un paquet de bob, nous pas t'as qu'à marcher sur le monde. Nous t'as vécu selon nous même, nous pas t'a vécu selon ça que les savoirs, nous connaissons ça. Parce que quand pile n'importe la scientifique, yo t'es fait des recherches que yo justifié qui bon. Pour le monde en général, le qui que le monde signifie que ça vous n'avez y pas monde avec théorie qui était tellement qu'on la tête, qui était qu'on par qui qu'on Vous qui été qui qu'on ça fait, vous savant. qu'on qui était des connaissance plus avancées, c'est parce que théorie ça ne pas C'est le monde qui te qu'on ne peut pas connaître. L'on a été camper, tu préfères dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. On l'a dit, tu préfères dire que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Des de, de idéologies, ça, ou ta pris, c'est un qui est obligé de quitter pour l'autre. Mais well, ouais je dis, nous tout quand on est exactement, vérité à côté, lié. nous tout d'accord sur un point. Nous tout d'accord. Il un point, on compte pour qui ça Parce que ne pas traiter dans silence, même si vous connaissez ça. Parler, c'est qu'à côté de la vie, vous acceptez, mais vous quittez un héritage pour nous. Je dis, elle a parlé, nous parler avec précision, nous parlons avec des bagages qui vérifient Parce que parce jour, il y a un monde qui sacrifie pour parler sa vérité, pour te quitter un parchemin, pour te quitter une direction pour nous, pour le retirer dans le monde de barbe, pour mettre dans un monde lumière. Quand je dis, elle a parlé, vous parlez avec assurance, vous parlez selon d'eux, selon de qui Parce que, salut au fil du temps, le monde a évolué, la technologie a avancé, il y a des choses qui ont prouvé que hier, on ne peut pas accepter Admètre Aïdel parce qu'il ne fait pas partie de l'élite, il ne fait pas partie de grands. Il a été tué parce qu'il a été blasphémé. La ben, vérité, je dis, il vient seulement un héritage pour nous-mêmes, aujourd'hui pour nous parler avec assurance, avec précision, avec sévérité. C'est de même là Jésus-Christ est venu. Sous terre, il était vérité. Vous comprenez pourquoi Jésus mort Il parce a dit vérité. Il parce que personne ne ça qui est dans Il pas de semblé avec monde qui t'a dirigé. On entend ça. Il ne peut pas de semblé avec monde qui gagné. Il ne pas avec monde qui gagné. Il ne pas monde qui ne peut pas avec monde qui monde qui pas de semblé avec pas ne peut pas c'est fou là nous connons pour qui ça parce que nous sommes nous gien tempérament moutonier nous aimer marcher dans le à la fille indienne vont tête devant tout côté le fait si la tête nous nous pas la tête nous ne nous pas réfléchir pour tête nous donc il te monde réfléchir pour nous et ben moi même pas comme ça raison c'est parce que direction ba tête moyen après bon Dieu dans silence là mettre pour assumer nous sortir dans silence là nous sortir pour bon nous sortir dans silence là nous sortir pour, pour tout ça prêt pour tout ça pareil là et si moi aujourd'hui un live ça l'apprête sur Chanel moi, si moi aujourd'hui un pas n'importe quel moyen un y a y a a cherché tout y non. tout tout temps on pas besoin de live ça sur Chanel là les vérités, les ça que dit aujourd'hui un nourrir les foules, nourrir les romans, nourrir les autours, là on finit par vérifier na fait, na au moins fait hommage avec live ça attendez et même si m'a retourner mes 100 pour de série de monde qui pause il a encore vivant là me nous pas si tout fah, nou pouvoa, bien bien sûr si mais au moins avec conscience nous na reconnaître ça nous te fait en tout cas m'a Demi expi mapdan nous. Monsieur Kesou vina avec sol, verifie, vina, vin, vin verifie di ou oh, moi s'il vous plaît. Si son feu foule la y soit internet. Lan. Si son di bagay qui pa vrai, sous moun que nous pa kone, juste ce que nous bien sang avec un moun moun kaban nous de seri de et eh, bi nous fait video na calom l'autre que nous pa même version pal. Nous pa kon n'yon pet no veti, nous pa kon pa koul, nous pakon relation, nous pakon yen de li, pisko bien x, x ba ou ou vin kalom yem mwem. A eh, bian ok, puisque so, se konsa gemme naye, et eh, bien eh, nous. Apprend di que nous ka vérifier D'accord. Monsieur Keshou m'a tout ça e encore. Moi pas éduqué ou même ou formé. Ou non seulement formé ou éduqué et très bien éduqué. Alors tu as supposé en mesure pour qu'on ait que ça m'ando là là ou dwe de faire parce que ou sort faire en vidéo qui pas supposé valable pour mon regarder si vous avez des gens qui éduqué même comme moi pas éduqué mais si gens qui éduqué qui regarder vidéo là je suis supposé m'ando pour venir avec preuve de soit pour suspendre vos et c'est ça que nous toujours eu pour nous c'est là toujours pour amis, a t -elle -t -elle fait pour moi, nous toujours nous même oui. comme si pour me de l'aide devant public. là que je l'aide, je préfère mourir en guerrier temps pour mourir en lâche. C'est raison ça me sortir silence je à Ma et de au a son Instagram nan, et vous dire que à vais vous Instagram et je tout vous message que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous ou que je vais vous dire que ou vais vous à tout ou bien vous so ou que je pas vous dire que je vais ou pas que je vais vous ou pas Mais sou si c'est moi même qui mettez nous dans état si c'est moi même qui fait nous pas respecter animals, si c'est moi même qui fait nous pas respecter tèt nous, qui fait nous toujours penser que F faire ça n'a fait yo ka mené nous loin dans la vie ça n'a fait yo n'a pas mené nous aucun côté et même que nous elle pas être bénéfique pour nous aujourd'hui, de demain si Dieu veut même monde qui t'a nous sous échelle ka mettez nous plané applaudi pour nous et nous76, bayou, pour nous même c'est soulier dans prio c'est pas nos chaussures dans prio ka craser toute tête nous tendez nous, de nous ça merci beaucoup au revoir tout le monde